Oui. Bonjour, bienvenue à, tu, à tous. Je m'appelle Michaela. Et moi, je suis Kadija. Et nous sommes ravis de vous accueillir sur ce live Facebook pour vous faire découvrir les différents programmes de licence proposés par la Toulouse School of Economics, l'école dans laquelle nous étudions toutes les deux, et échanger en direct avec vous à partir de vos questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas à les poser. Donc, petite brève présentation de la TSE, qui est euh, donc une école euh, qui est adossée à l'université, à notamment l'université euh, Toulouse-Capitole. C'est un système assez unique en France, euh, et donc euh, qui est adossé à l'un des, des dix meilleurs départements de, de recherche en économie au monde, et classé premier en, en, par le classement de Shanghai en Europe continentale, et qui offre donc des formations qui vont de la licence 1, voire même avant avec Arte, après le bac, euh, jusqu'au doctorat. Euh, donc, l'école s'appuie sur un modèle de formation euh, avec, euh, avec des étudiants qui, avec des, des enseignants-chercheurs qui sont experts dans leur domaine et qui euh, publient euh, tout souvent des, des documents, donc des articles. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On va se présenter oui. toutes les deux encore. Et entre temps, euh, vous pouvez comment... les poster. Ça peut être par rapport à la vie étudiante ou notre expérience, un peu de tout. Moi, je suis étudiante en master A en économie appliquée. Je suis arrivée à la TSE, à la, le cycle préparatoire, on est là, en intégrant une licence d'économie étroite. et après j'ai fait une passerelle pour faire que de l'économie qui m'a menée au master. Je suis d'origine équatorienne et j'étais au lycée La Condamine à Quito. Euh, moi, je suis étudiante en master 2, au master 2 Data Science for Social Sciences et euh, j'ai intégré la TSE en licence 3 après deux ans de classe préparatoire euh, aux grandes écoles, BL. voilà. Euh, bon, entre temps le temps d'avoir euh, les premières questions je vais te poser euh, une question Michaela euh, pourquoi tu as choisi d'étudier l'économie et quels seraient euh, tes projets euh, professionnels à, à venir alors en 2018 quand j'ai eu mon bac, j'ai choisi de suivre l'économie parce que j'aimais beaucoup les sciences sociales tout ce qui est humain mais aussi les mathématiques et je me disais que ce qui croisait les deux domaines c'était l'économie, après j'ai choisi la TSE parce que je savais que L'expertise le, qu'on a en statistiques, économétrie, etc., les mathématiques, c'est assez rigoureuse et ça allait me permettre d'avoir une boîte à outils techniques pour les appliquer dans le monde réel. Et toi, c'est pourquoi l'économie à TSE C'est quoi tes projets pour plus tard Pour un peu les mêmes raisons. Donc, après euh, ma prépa où j'ai pu faire de l'économie et des mathématiques au niveau euh, supérieur donc à l'université, je me suis dit que je voulais continuer euh, avec l'économie et les mathématiques tout particulièrement. Et des mathématiques, on en a à la TSE. Et, euh, et donc, c'est ce qui m'a mené tout naturellement à la TSE. Quant à mes projets professionnels, étant actuellement en Master Data Science, euh, donc je me, mes, mes projets seraient d'être Data Scientist à la rentrée prochaine. Et toi, du coup, pour tes projets pour professionnels Pour mes projets, oui, je les ai pas dit. Alors, en court terme, je veux bien faire une année de césure. Pour faire plusieurs stages, il faut savoir que la TSE, elle est très ouverte quant aux différentes propositions de saisures qu'on peut faire. On peut faire des différentes mobilités, dont on a fait une, et aussi des saisures stages ou un peu de projets personnels pour améliorer son niveau d'anglais, etc. Moi, je souhaite faire des stages pour avoir plus d'expérience et après bien choisir mon Master 2. J'hésite sur le moment maintenant entre faire de la finance ou de l'économétrie. Ah ben, très bien. Oui. Euh, N'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. Et euh, entre, noms, entre temps, on pourra euh, continuer oui. sur d'autres questions. Euh, entre entre nous nous. Deux. Donc, Entre Comment se déroulent les, les cours, cours à TSE, à TSE pour TSE. toi et euh, que penses-tu de l'encadrement Alors, Je trouve que c'est assez différent du lycée. Je crois que peut-être euh, on peut déjà savoir que les cours ils sont divisés en CM, cours magistraux et TD. C'est un peu un changement par rapport à être tout le temps entre une vingtaine au lycée. On n'a pas des examens tout le temps, mais on a un ou deux CC par matière qui ne comptent pas beaucoup dans la moyenne générale de, de la fin de l'année. Mais on a un examen final assez puissant, alors il faut s'y mettre depuis le début et c'est ça qui peut créer un petit changement. Et juste pour euh, CC étant les contre-continues. Oui, euh, les, <rire> les contre c'est ça. Les CM sont dans des amphithéâtres avec 200, 300 personnes. Mais par contre, les groupes de TD, ils sont dirigés par des étudiants de, de doctorants ou des étudiants de Master 2, comme ça. Et on est dans des groupes un peu plus réduits d'une vingtaine de personnes, entre 20 et 30. Oui, oui c'est vraiment un encadrement. Euh, par contre, qui est entre l'université et la ayant, ayant été en prépa avant, euh, c'est pas aussi réduit qu'en prépa on peut être 40 mm -hmm. personnes mais il euh, y a un système un peu hybride où on a euh, des cours de magistraux où on peut être très nombreux on a moins la chance de poser des questions et des TD assez récurrents, on a quand même beaucoup de TD presque moitié-moitié et, euh, et les TD là où on est encadré on peut poser des questions, mm -hmm. on est beaucoup moins nombreux c'est là où vraiment on va approfondir euh, le cours qu'on voit en, en CM et on est beaucoup plus proche aux professeurs parce que comme je l'ai dit, ce sont des des doctorants ou des élèves de master dont ils sont pas beaucoup plus âgés que nous mm -hmm. et on peut aussi leur demander leur projet professionnel un peu de guide hors le cours okay. um, qu'est ce qui te plaît à la TSE moi je trouve que ce que j'aime le plus de la TSE c'est qu'on n'est pas beaucoup on n'est pas nombreux et il y a des gens de partout dans le monde mm -hmm. c'est assez international surtout la, pour le master on va trouver des gens de tous les âges, de toutes les origines, qui parlent dans différentes langues. Et moi, j'adore ça, parce que je trouve qu'on peut un peu connaître le monde en faisant de l'économie. C'est assez particulier. <rire> euh... Et bon, quant à moi, euh, ben, j'aime bien le fait que ce soit assez hybride, qu'on a assez d'autonomie, assez euh, as, qu'on est assez autonome quand même, mais il reste un minimum d'encadrement pour ne pas se sentir complètement perdu non plus. Et puis le côté un peu école aussi, le fait qu'il y ait des associations, une vie, euh, oui, une, une vie étudiante euh, et, et association, les associations ATSE organisent des événements assez sympathiques euh, qui rendent les cours euh, plus agréables et la vie étudiante plus agréable. Et par voilà. rapport à ça, oui, Comment est la vie étudiante à Toulouse tu euh, Toulouse est une ville. Euh, étudiante où il y a beaucoup de jeunes, il y a plein de choses à faire, mais sans être très grande et difficile d'accès oui. ou difficile de bouger. Donc ça, c'est assez agréable quand on est étudiant. Euh, voilà, donc euh, moi, c'est un plaisir de vivre ici. Mm -hmm. <rire> et toi Et C'est assez petit, alors on peut aller à n'importe quelle place juste en marchant. On n'a mm -hmm. vraiment pas besoin d'avoir la carte de métro. Et c'est pas cher comparé à d'autres villes, vu que c'est une ville à taille humaine et étudiante. On parle toutes les langues. Moi, je crois que à chaque, chaque jour, je croise au moins trois personnes qui parlent espagnol, ce qui est pas mal. Et oui, quant aux activités qu'on peut faire, un peu de tout. Il y a aussi des associations étudiantes, pas que à notre université, mais aussi du Cruz, etc., qui offrent des, des activités à des prix très réduits qui sont accessibles pour tout le monde. L'intégration, elle est évidente. Euh, voilà, après, euh, n'hésitez pas à poser vos <rire> questions, mais on peut continuer, on en a d'autres euh, en poche. Beaucoup de choses à dire. Euh, par exemple, le coût du logement à Toulouse, donc si vous êtes futur étudiant à Toulouse, ce euh, serait une bonne question à se poser. Ben, je pense qu'avec euh, les logements du CRUS, on peut avoir des logements pas très chers euh, qui peuvent être, euh, je sais pas, vers des 200 euros, 200, quelque chose comme ça. 300 euros. 300 euros. Après, sans les logements du CRUS, pour des logements euh, étudiants, on peut, les résidences ou même en appart seul. je pense que ça peut aller de, 4, de 400, peut-être jusqu'à 600 euros euh, oui. voilà, pour, des, pour un appart en centre-ville encore. Mm -hmm. Enfin, Là, c'est les prix de centre-ville. Après, si on s'éloigne un peu, on peut encore avoir euh, moins cher que ça. Il faut savoir que le bâtiment de la TSE, est, où on a cours, c'est assez central, c'est ah oui, dans centre-ville, oui. et on est à côté de, un peu de tout. Voilà, mmh. tout à fait. Euh, une des questions qui peut revenir, euh, que les lycéens peuvent nous poser, ce serait euh, les spécialités recommandées au lycée, pour donc avoir une, des idées sur euh, votre, vos chances d'admission. Bah les, ma les mathématiques, évidemment. C'est une école d'économie, mais l'économie, elle est enseignée beaucoup à travers les mathématiques et la TSE. Donc, euh, les mathématiques, et puis euh, oui. également l'anglais, vu que à partir de du, Déjà, il y a des masters internationaux à partir du master, des cours en anglais à partir de la L2. Donc, des, oui. pas Je que les cours d'anglais, mais des cours aussi oui. euh, d'économie est enseigné en anglais. Et ça, c'est même dû au fait que, vu qu'on a des, enseign des enseignants, euh, chercheurs qui sont experts dans leur domaine, ils viennent ils sont pas... Ils ne sont pas que français, ils viennent de partout dans le monde. Et, euh, et donc, euh, c'est en anglais euh, qu'ils enseignent leur, les, les, les matières. Voilà. Et Depuis l 3, il y a beaucoup de cours qui sont déjà obligatoires et ce n'est pas une option, il faut les prendre en anglais. Et c'est assez technique. Alors, pour être à l'aise avec ce changement, il faut avoir une bonne préparation à l'avance. Et pour quelques masters, si on prend la voie internationale, il faut passer une épreuve en anglais qui s'appelle le TOEFL ou un équivalent. Et c'est bien d'être un peu plus préparé pour ne pas prendre le temps après. Après, ça ne doit pas être non plus euh, vous inquiéter non plus. Parce qu'en en, en L2, tu penses qu'il y a des possibilités de faire des TD en anglais. Donc, ça fait déjà oui. un, un petit transition. Euh, transition. Mm -hmm. Et puis, il y a la possibilité de faire des césures, améliorer son niveau d'anglais, par exemple. Euh, si on ne se sent pas de le faire euh, entre la L3 et le M1, euh, où il y a en master, vraiment, l'anglais euh, limite s'impose euh, en langue d'enseignement principale. Mm -hmm. Même en parcours standard, il y a beaucoup, mm -hmm. beaucoup d'anglais. Euh, donc voilà. Après, vous trouvez, pouvez trouver euh, sur le site de la, de la TSE, il y a toutes les, toutes les informations sur les spécialités à prendre, les différentes options euh, pour les, enfin, en licence. Et, voilà. et aussi les différentes notes référentielles que on, qui peuvent un peu aider pour être à la TSE et avoir un niveau passable. Après, euh, on peut peut-être parler un peu plus de des associations, il y a beaucoup de choses à dire. Mm -hmm. Quant à la TSE, la vie étudiante, comme on a dit à Toulouse, elle est assez active. Mais en TSE particulièrement, surtout de, au master, il y en a tellement d'étudiants internationaux qu'on reste beaucoup entre nous, pas que, mais assez. Ce qui veut dire que différentes associations sont en place. Il y a par exemple une association pour faire... Pour faire et des, des, des, des discours comme ça pour être plus à l'aise à l'oral. Ah, il, oui, il y a aussi l'association des sports qui organise plein d'événements <rire> et le BDE le BDS. qui fait des, oui, des, des fêtes et des soirées, etc. Et il y a par exemple aussi Women in Economics un peu plus tard pour le master et les doctorants qui nous offrent la possibilité de parler avec des, des personnes qui sont très, très impliquées. Ah oui c'est comme avoir un mentor euh, Oui, et, et on qui, a des, euh... des marins par un depuis la L1. ah oui mm -hmm. avec les buddies tout à fait euh, et il y a aussi le TS Economist mm -hmm. donc, euh, oui. qui est un journal euh, où, où, les, où les étudiants peuvent, peuvent écrire plusieurs articles euh, veut, en anglais, en français sur mm -hmm. différents sujets de l'économie qui est ensuite publié, et, euh, publié donc dans le TS Economist mm -hmm. il y a deux, deux mm -hmm. numéros par année qui sont toujours disponibles. Oui, ce qui est assez. Pour savoir, euh, le système aussi, ce qui peut intéresser plus les lycéens, c'est que depuis cette année, on a un différent, une différente organisation pour les licences. Avant, comme moi, j'étais en licence, on n'avait qu'un parcours qui s'appelait l'économie gestion, et maintenant, on a deux. Un qui s'appelle l'économie gestion et un autre qui s'appelle que l'économie. Et c'est assez différent en termes de place. Celui qui est que de l'économie, il a 180 places. Économie gestion, il a 400. Et pour accéder à la TSE, il vaut mieux prendre le parcours économie parce qu'il est plus rigoureux en mathématiques. Et il y a plus de place pour l'économie. Euh, ensuite, peut-être si vous êtes en, en terminale, les... Poser la question de quand est-ce qu'il faudrait s'inscrire, euh, quand est-ce qu'il faudrait postuler pour la TSE et comment faire ça. Donc c'est à travers Parcoursup. Il faudrait chercher, euh, vous trouverez TSE dans le, dans le, dans, en fait dans l'université Toulouse Capitole. C'est là où vous pouvez s'inscrire à TSE. Et donc pour les licences 1 et Arte, ça s'effectue sur Parcoursup du 20 janvier au 29 mars. Et ensuite euh, pour les licences 2 et les licences 3, là ça se fait sur e-candidature directement. Et, euh, et maintenant, il y a la possibilité aussi de s'inscrire directement euh, après une prépa BL, donc vous pouvez faire comme euh, le parcours que moi j'ai fait personnellement, de faire une prépa BL et ensuite, le, le, ensuite c'est récupéré euh, avec les mêmes concours que la BL et éventuellement des euros si vous êtes admissible. Après, les frais d'inscription, ça peut être une question euh, intéressante aussi. Euh, donc, euh, les frais d'inscription en licence, c'est 136 euros en, en, en licence. Et plus 92 euros pour la contribution de la, vie, de, la vie de, de la vie et de campus, donc qui remplace la sécurité sociale. Et 34 euros pour le service commun de documentation, donc pour les bibliothèques. Euh, voilà. Après, vous pouvez être exonéré si vous êtes boursier. Et ensuite, il y a les, pour les masters euh... d'autres frais. Oui. oui. Pour revenir à ce que j'expliquais par rapport à la différence économie et économie-gestion, il faut aussi savoir que l'économie-gestion, il y a beaucoup plus de place, mais c'est parce qu'elle débouche dans tous les domaines qui est la gestion, dans le management, le marketing et aussi parfois la finance. Ce qui, moi, je trouve que c'est trop bien, la TSE en général, l'organisation dont fonctionne Capitole et après les grandes écoles, c'est qu'on peut faire des passerelles. Déjà, moi, j'ai fait une passerelle pour passer de l'éco droit à l'éco, qu'il n'y a pas eu de problème. J'ai rien raté, j'ai pas, pas dû passer de rattrapage du tout. Et après ça, maintenant, je voudrais bien faire le master en finance, ce qui veut dire que même si j'ai pas fait la première année de master en finance, je peux rejoindre à la deuxième et j'aurais pas perdu une année. j'aurai les mêmes bases, et ça se doit aussi au fait que la TSE, on a différentes options à chaque fois, à chaque année. Depuis, il me semble que c'est la L2. Les options? Oui, de matière. C'est surtout en Master 1, non? Mais aussi en L3, on a différentes options. Par exemple, là, ils vont offrir une nouvelle option qui c'est de l'économie environnementale, qui est très okay. bien parce qu'on prend ce côté de l'économie à la TSE. Je me rappelle qu'à l'époque, en L3, on avait... Moi, j'avais pris... Toujours les options plus de database, mais on a aussi économie publique qui peut un peu aussi nous renseigner sur les différents domaines, puis pour après prendre des différents masters ou okay. un peu mieux s'orienter. Okay. Oui, euh, oui, parce qu'en enfin, en, en licence, je sais plus, c'est un parcours, un tronc commun, mais en master, on a beaucoup plus de choix, oui. des options, vu qu'on est en train de définir notre parcours professionnel. Euh, et donc, on se spécialise petit à petit, euh, logiquement. Et donc, en, en, en Master 1 et en Master 2, on est beaucoup plus amené euh, à choisir nos options et, et donc faire les matières qui nous intéressent le plus, soit qui nous intéressent le plus, soit pour découvrir de nouvelles options et, et essayer de découvrir qu'est-ce qui nous intéresserait justement. Donc, voilà. Ah. Donc, n'hésitez pas <rire> si vous avez des questions, <rire> encore une fois. C'est avec plaisir que nous y répondrons. Et je crois qu'il y en a une qui arrive. Mmh. Bonjour. Alors, pouvez-vous rappeler le nombre de places en licence économie Économie. OK. Pour rappel, c'est 180 places pour économie. Ça, c'est pour la 1 et après normalement comme moi j'étais en éco gestion il y a hum, pas de filtre entre la 1 et la L2 mais on est moins nombreux normal et après entre le L2 et la L3 que c'est le moment où le TSE fait une sélection de ses élèves il me semble qu'il y a je sais plus combien de places mais ça doit être 60 entre 40 et 60 entre la 2 et la 3 mais en tout cas, en L1, euh, donc comme tu l'as dit, en économie, c'est environ euh, entre 150 et 200 places, Oui. à peu près. Ça, c'est pour économie. Et puis ensuite, pour euh, économie-gestion, euh, c'est ce que disait donc, Nikaïla tout à l'heure. Là, il y a beaucoup plus de places. Il y en a environ Merci. 400. Euh, bon, tant qu'à faire, on peut rappeler pour toutes les, pour toutes les filières. En éco-droit, c'est plutôt vers une centaine de places, donc a un peu moins. Et pareil pour euh, économie et MIH, qui est mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Pareil, on est sur une centaine de places, un peu moins. Voilà. Bonjour. Alors, deuxième question. Faut-il une moyenne en mathématiques élevée pour intégrer la double, le double diplôme euh, MIH et économie alors, forcément, euh, vu qu'il y a beaucoup de maths, déjà la TSE et encore plus en économie MIH, le niveau de maths est demandé et est assez élevé. Euh, après, voilà, oui. c'est euh, environ 14 de moyenne en maths. Oui, il faut prendre maths en première et en terminale. Et oui, avoir en 14 en spécialité. Il faut avoir environ 14 de maths et de moyenne générale. Et 18 en maths... Et en moyen général, en terminale. Voilà. Alors, autre question Donc, intérêt d'intégrer Arte bah, euh, à mon avis, si tu me verras Michaela, c'est d'accord, oui. euh, pour moi intégrer Arte, ce serait si, si tu penses, pour, si tu t'intéressais par l'économie et par les mathématiques, mais tu ne te sens pas encore d'intégrer, euh, tu ne sens pas encore d'avoir complètement le niveau en maths ou tu veux être rassuré par rapport à ce niveau-là et être sûr d'avoir les bases nécessaires euh, pour pouvoir intégrer la TSE, bah, ça peut être bien de faire Arte avant, de consolider les bases euh, en mathématiques et en économie. Et après, il y a aussi le fait que quand tu fais Arte, il me semble qu'il y a certaines notes que tu fais sur Arte qui vont compter ensuite pour la oui. licence 1. Donc, ça permet aussi de, de diminuer le choc qu'il peut y avoir entre le lycée et l'université et, euh, et donc de, de rendre la rentrée à l'université euh, oui. plus, plus fluide et oui. plus tranquille. Oui. Quant au lycée, il y a le lycée docente avec 30 places et le lycée Rive-Coche avec aussi 30 places. Et c'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est une formation excellente parce que c'est une bonne transition du lycée. On a quand même des cours en lycée. Enfin, ils ont quand même des cours en lycée. Puis, quelques-uns à l'université. Alors, ils peuvent avoir un peu de deux, tenter ce qu'ils aiment bien. Une remise à niveau, mais pas que. Il y a deux, trois cas par promo qui, après avoir fait... Le programme Arte, ils peuvent rejoindre l'économie, les h l'économie et ah oui. mathématiques. Genre ils sont pas nombreux, nombre, oui, sont pas nombreux, mais quand même c'est une bonne possibilité parce que tu vas avec plus que des compétences en mathématiques avec la sûreté d'être oui. à l'aise et de savoir bien ce que tu veux faire. Moi je trouve que c'est aussi bien parce que vu qu'on on prend pas une licence dès le début, on peut mieux se renseigner de c'est quoi l'économie et c'est quoi les métiers après et après l'intérêt aussi ça peut être pour les élèves qui n'ont pas qui forcément, qui n'avaient pas forcément au début euh, eu envie de faire des maths et de l'économie mm -hmm. et qui ont changé d'avis en milieu de route mais qui leur manque justement un peu plus d'entraînement en maths ou en économie, bah, ça, peut, ça, te, ça te donne cette possibilité là de changer d'avis et de pouvoir intégrer quand même euh, mm -hmm. la TSE ensuite. On a une autre question euh, Après voilà, on peut aussi évoquer les différentes carrières et les différents, mm -hmm. les différentes professions possibles après la TSE je pourrais avoir une idée de pourquoi ce serait intéressant de faire la TSE. Bon, le métier d'économiste, ça peut être très large, mais euh, vu qu'on, par exemple, pour l'économie et pour Ecomiache, euh, personnellement, ayant fait Ecomiache, il y a des possibilités de faire euh, des études de statistiques après. Mm -hmm. es pas obligé de faire que de... Bah, Si tu fais l'économie et tu as envie de, de déboucher plutôt sur les stats, c'est ça qui t'intéresse mm -hmm. davantage. Mm -hmm. C'est complètement possible après. Euh... C'est aussi possible, en général, économiste, c'est aussi faire des, être consultant, soit dans, le monde du, soit dans le marketing, dans la finance, mais en faisant des études d'économie, de ou alors de data science, terme qu'on parle beaucoup aujourd'hui, qui est un mélange d'économie, de mathématiques et de, et de programmation. On a une autre question c'est les étudiants en particularité sont-ils pris en compte euh, Ça veut dire quoi exactement, les étudiants en particularité euh, c'est-à-dire... Je pense que les dossiers sont étudiés de toutes les manières... De... Oui, d'avoir ah, le plus possible oui. d'inclusion dans tous les sens. Mais euh, oui. peut-être plus d'informations pour qu'on réponde mieux à ta question. Okay. Une autre question c'est... Donc, pour les étudiants inscrits en licence AES à UT1, est-ce que ces étudiants pourront faire part pourront pour faire par la suite le master en finance en comptabilité euh, contrôle audit à Capitole alors on vous avoue qu'on n'a pas vraiment de réponse je suppose qu je pense que c'est pas, pas un parcours euh, qui est automatique depuis la TSE oui. mais on peut toujours postuler euh, je suppose à UT1 oui. après une formation à la TSE oui. après ça m'a l'air assez compatible après avoir fait de l'économie des maths de s'orienter vers la finance mais voilà on n'a pas de réponse sûre à ce sujet là désolé la licence AES, elle débouche pour plusieurs différents métiers. Ils ont beaucoup de cours en droit, etc. Alors, je trouve que peut-être finance, je ne connais pas de personnes qui l'ont fait. Après l'éco-gestion, oui. Et comptabilité, contrôle, peut-être, il y a un moyen. Alors, pour faire le master finance, vaut-il mieux faire le parcours économie pure ou économie gestion ou euh, économie mi euh, Pour faire le master finance... Euh, moi, je trouve que c'est soit économie, soit écomat. Alors, pour dire pour Ecomiage justement, quand on fait Écomniach et qu'ensuite on fait économétrie et statistique en Master 1, on commence à, en Master 1, en, au deuxième semestre, on a plusieurs options possibles de finances qui ensuite te permettent de déboucher au Master 2 finances à la TSM, par exemple. Donc, ça me paraît complètement compatible avec Écomniach. Oui. Pour ah. Économie, c'est pareil oui. Peut-être économie-gestion aussi, parce que ça débouche, comme je l'ai dit avant, dans le sens gestion. Mais peut-être que c'est un point qu'on ne connaît pas assez, vu que la division elle est assez récente. Je sais que de, de mes collègues que, que j'étais avec pour la, pendant toute la licence, la plupart ils ont fini en, gesti en gestion et dans la finance à la TSM. Mais peut-être que ça changera avec... Donc finalement, les trois, sont, les trois sont possibles, euh, oui. pour, les trois te permettent d'accéder à la, à la finance euh, par la suite. Donc autre question, pour les élèves en double licence, y a-t-il une vie de classe avec une émulation de groupe mm -hmm. bah, moi, Pour Ecomat, euh, bon, je ne les, les ai rejoints qu'en L3, mais vu qu'on est moins nombreux qu'en mm -hmm. licence d'éco, donc il y a déjà beaucoup plus l'esprit de groupe qu'on peut avoir en oui. éco, juste par, par le nombre forcément. Mm -hmm les euh, double licence, éco-droit notamment, cette question est pour toi, Nicolas. Alors moi, j'étais que pour le premier semestre et à ce moment, on était 90, mais ça se sentait déjà la différence parce que comparé à l'éco-gestion où ils étaient 700, 800, ça se voit qu'il y a vraiment plus. On peut reconnaître les autres élèves comme ça, réviser ensemble. C'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens dans des petits groupes qu'en étant dans des amphithéâtres avec 400 personnes. Donc, euh, en général, oui, il y a une dynamique qui mène à une oui. émulation groupe, en Depuis tout cas, plus que pour d'autres oui. laissances. Depuis la et et encore plus en L3. En mm. L3, vous... on est combien je vous étiez combien en L3 En L3, on était une quarantaine, je crois. Oui. Peut-être même une grosse trentaine, mais euh, oui. Du coup, ça permettait forcément plus de contacts. Mm -hmm. Qui était assez agréable. <rire> voilà. Euh, N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Entre temps, sinon, vous pouvez aller consulter notre, le site web de la TSE où il y a euh, des, des, plusieurs questions qui ont déjà été posées, auxquelles on, il y a des réponses qui sont fournies, des présentations générales de l'école, les différents parcours possibles, les différents, en licence et en master. Il y a des vidéos aussi il y a la chaîne YouTube de TSE, mmh. avec euh, des vidéos sur euh, les, des alumnis et sur ce qu'ils font aujourd'hui, et euh, des, des témoignages d'étudiants euh, alors qu'ils étaient étudiants. Voilà, pour varier les, les plaisirs avec les différents médias. <rire> Bon, sinon, s'il n'y avait pas d'autres questions, on peut finir, on peut s'arrêter là. Mais si vous en avez d'autres, on en prend. On en prend encore. Donc, euh, quelle est la quantité de travail à fournir pour la double licence et justement, plus particulièrement, Equator c'est assez rigoureux, surtout le passage de lycée licence, ça peut devenir un peu comme un choc parce que je me rappelle qu'en étant en éco-droit, on avait, pour chaque matière de droit, on devait rendre des DM qui étaient assez longs, et on pouvait être qualifié à l'hasard, alors les profs, ils prenaient cinq copies random chaque, chaque semaine, et alors il fallait vraiment bien les faire toutes les semaines. Après, on peut un peu collaborer entre les groupes, un peu comme ça, on devient, on prend l'habitude de travailler continuellement. Ça, c'est bien aussi parce que, par contre, pour la licence éco-gestion, c'est peut-être pas pareil. Ça se joue beaucoup plus pour la note finale et on n'est pas censé réviser avec de l'avance. Alors, pour les doubles licences, je me permets de dire que la charge de travail, elle est un peu plus forte, mais c'est pas un point négatif parce que ça prépare au partiel à l'avance. Ce qui n'est pas évident quand on arrive en licence et on laisse tout pour la veille. Oui, après, oui, c'est sûr, la charge de travail, elle est assez importante et il faudrait euh, être préparé dès le début et être prêt pour ça aussi. Une autre question Donc. Est-ce qu'il y a des stages possibles? échanges à l'étranger en, en première année. Alors en première année, bon, les stages, on peut toujours en faire. On mm -hmm. va jamais. TSE fournit tout le temps. Enfin, l'université fournit tout le temps des, des conventions de stage. Je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est plus de votre initiative oui. à vous. Ce n'est pas obligatoire. Euh, euh, mais, voilà. mais ça peut être conventionné avec l'université. Et ensuite, les échanges en première année, je ne crois pas que ce soit possible. En mobilité, non, pour étudier, je pense pas. Voilà. Mais pour peut-être travailler à l'étranger, si on arrive avec un visa européen, c'est possible. Et ils peuvent le prendre comme stage. Mais pareil, ça reste de votre propre initiative, oui. et, euh, si c'est possible. Et c'est géré plutôt par l'Université de Toulouse-Capitole plutôt que la TSE. Oui. Après, la TSE propose des, licences, enfin, des, des, des échanges possibles avec des partenariats vraiment signés, organisés par la TSE, plus à partir de la L3 ou en mm -hmm. Master 1. Donc, euh, voilà. Donc, euh, la plupart des élèves partent après la licence 3, entre la licence 3 et le M1, ou alors entre le Master 1 et le Master 2. Euh, et là, c'est vraiment euh, organisé euh, mm -hmm. par la TSE. En soi, c'est mieux aussi de faire un stage, moi, je trouve, en ayant un peu plus de connaissances et compétences en économie, si on veut vraiment commencer à travailler par rapport à ce qu'on fait des études. Oui. Une vie de sportif de haut niveau est-elle compatible avec la double licence Matéco euh, sportive de haut niveau. Je, je, je, alors j'ai des amis qui ont fait des compétitions en étant en écomate. des qui, mais euh, donc je pense que c'est possible. Ils ont réussi à faire, mais il faut beaucoup d'organisation. Euh, les demande vraiment beaucoup, beaucoup d'investissement et beaucoup de travail. Du coup, je pense que c'est possible, mais jusqu'à, enfin, il y a un certain seuil où je pense que qui reste incompressible. Et elle, les amis que j'ai en tête en question étaient très, très organisés. Donc, je pense que ce n'est pas le, le, le plus simple, mais euh, et le plus évident, il faut être très organisé, peut-être. Euh, si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer des mails, peut-être vous diriger vers eux, euh, vers les personnes en question qui ont déjà vécu cette expérience-là. mais euh, Peut-être demander aux admissions s'il existe des aménagements. Je ne sais pas s'il y en a des aménagements. Il y a, le, il y a, le, il y a une adresse mail auquel je peux vous diriger. Voilà, qui est tse-du bas euh, tiré duo admission, at et répondront à vos questions notamment concernant les aménagements possibles. Voilà. Et la double licence elle est plutôt gérée par la TSE, mais il me semble que pour les licences plus du côté Capitole et gestion pour les personnes qui avaient un job étudiant ils essayaient de leur arranger, leur mettre dans des groupes de TD qui puissent être compatibles avec leurs heures de travail. Alors de ce côté, c'est possible. Pour la licence Ecomat, c'est peut-être un peu différent vu que vous êtes moins nombreux et hum, il faut s'organiser avec moins de groupes de TD et de possibilités d'emploi de, du temps. Donc, autre question, quelles sont les spécialités de terminal requises pour intégrer une double licence Ecodroit on a surtout pour le côté maths. Oui, mais euh, ouais, même, même en éco-droit, les maths sont importants. <rire> oui. Euh, donc en général, oui. des options recommandées, ça reste, ça reste les mêmes. Euh, les maths, après, peut-être pas experte. Je crois que c'est pas, pas forcément experte oui. pour euh, éco-droit. Oui. Euh, je crois que c'est pas expert. expert oui. n'est recommand... enfin, obligatoire pour mm -hmm. aucune euh, licence, même pas pour éco mais. Après, ça reste les maths, l'anglais, les sciences oui, sociales. Avoir 13 environ de moyenne en maths et en moyenne générale, et avoir les maths. Donc, du coup, euh, oui, comme vous l'avez compris, euh, l'économie est vraiment enseignée à travers, sous le prisme des mathématiques. Et mm -hmm. Les mathématiques sont un outil pour euh, faire de l'économie, pour quantifier euh, l'économie. Enfin, donc, ça reste euh, les maths, l'anglais, les sciences sociales. Ah voilà, et donc vous pouvez trouver euh, le tableau de synthèse qui est, euh, qui est posté sur la page de la TSE. Voilà. Qui vient d'être posté à l'instant. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, et sinon euh, on peut s'arrêter là. Bon, bah, merci à tous de vous être connectés à poser vos questions et euh, oui, comme... j'espère vous voir bientôt sur le campus de TSE. Bien. Comme on l'avait dit aussi auparavant, vous pouvez retrouver tous les détails de ce qu'on a dit, les programmes différents pour les licences ou pour les masters, les témoignages vidéo des élèves qui sont en, dans le réseau à et expliquent ce qu'ils font dans leur travail du jour à jour. Sur le site de la TSE, que c'est tsefr.eu, et vous pouvez aussi suivre nos actualités, les différents événements qui sont possibles sur la page TSE, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et aussi TikTok. Finalement, vous pouvez contacter les, les services d'admission si vous avez des questions plus particulières. Et on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.